Alors l'idée de, de cet ouvrage par rapport au précédent, c'était de s'intéresser davantage à ce que j'appelle l'ordre propriétaire. Le précédent, la part commune, portait sur l'idéologie propriétaire et donc était plutôt une critique du droit et notre conception morale de la légitimité du droit de propriété. Et celui-ci porte davantage sur les arguments économiques qui tendent à justifier le, la propriété du fait... Euh, qu'elle permet d'ordonner la société. Alors évidemment, c'est intéressant de prendre les choses à l'envers euh, et de se demander qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas de propriété. Et du coup, toute une série d'auteurs qui justifient l'introduction de droits de propriété la justifient du fait de la tragédie des communs. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de propriété, ce serait le chaos, ce serait un désordre, l'introduction du droit de propriété permet de, merdre, de mettre de l'ordre là où sinon euh, ce serait tragique alors ce serait tragique sous plusieurs angles il y aurait une tragédie sociale on a ça chez Hobbes en particulier c'est à dire que c'est la guerre de tous contre tous jusqu'à ce que le souverain introduise des droits de propriété qui disent ce qui est à chacun et qui évite les conflits autour des ressources euh, euh, rivales euh, et puis il y a aussi une tragédie euh, qu'on pourrait dire des ressources parce que euh, si tout était à tous, eh bien, il pourrait y avoir une, une prédation, une surexploitation, et on a cet argument, notamment chez Hardin, qui est à certains égards héritier de Malthus. Donc on introduit de la propriété, y compris pour discipliner l'usage des ressources et pour éviter leur surexploitation. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, on considère que la propriété rend possible un ordre, et après on peut étudier cet ordre, son caractère mutuellement profitable, favorable à la prospérité générale, et pour ça, Hayek, je trouve, c'est ce que j'essaie de démontrer dans l'ouvrage, dans la première partie de l'ouvrage, offre une sorte de plat de choix pour démontrer ça et démontrer euh, faire l'exposition de ce que pourrait être un ordre propriétaire idéalisé. Alors la, la notion de copossession, euh, disons qu'elle elle est inspirée par cette intuition-là. Elle est inspirée par l'intuition selon laquelle, euh, en réalité, euh, le monde n'est pas divisé en parts étanches les unes les autres, mais que le monde est essentiellement copossédé, au sens où on en est tous copossesseurs. L'usage que l'un en fait a nécessairement une répercussion sur les autres, et il est nécessaire de partir du fait de la copossession. C'est un, un fait. On copossède le monde, mais c'est un fait générateur de droits. C'est parce qu'on part du fait de la copossession que l'on peut, au sujet des droits que l'on a sur les choses, structurer un système juste. Donc il ne faut pas partir, et toute, toute l'idée est là, il ne faut pas partir d'un ordre créé par la propriété, c'est-à-dire partir de parts individuelles et voir comment les coordonner, mais il faut au contraire partir d'un monde copossédé pour voir comment on crée un ordre juridique, non pas en distribuant des parts, mais en distribuant des droits sur les choses qui sont compatibles avec les droits légitimement revendicables par les autres. D'où la nécessité, encore une fois, de cette... Et je pense que c'est ça l'intuition, de Ce C'est pas, pas une copropriété euh, du, du monde, c'est parce que c'est pas, pas un, un, un régime juridique, c'est un fait. On copossède le monde. Et ce fait est trop souvent oublié, parce qu'en effet, il est oublié et recouvert sous le, la structure juridique propriétaire. Euh, évidemment, tout le monde dira que le monde n'est pas copossédé parce que chacun est propriétaire d'une parcelle du monde. En réalité, non, il est fondamentalement copossédé. Et pour savoir déterminer les droits légitimes que l'on peut revendiquer sur les choses, pas la propriété des choses, mais des droits sur les choses, il s'agit de partir du fait de la copossession. Il est opératoire à, à, à plusieurs niveaux. D'abord parce que, il renverse la perspective. Bon, souvent, c'est un peu le, le, le, le travail des philosophes, c'est un peu celui-ci. C'est, euh, ça n'est pas nécessairement de proposer des solutions clés en main, mais de montrer comment voir autrement les choses pour. Bah, ôter certains obstacles à des politiques qu'on pourrait appeler progressistes ou plus justes. Euh, et justement, bon, euh, la, la stratégie utilisée jusqu'à présent consiste à dire, il y a d'abord les droits de propriété, et puis ensuite on les limite pour voir comment les rendre compatibles avec le bien commun. Si on prend les choses à l'envers et qu'on part de, du fait de la copossession, pour penser les parcelles de droits légitimes que l'on peut revendiquer sur les choses, ça change de méthodologie, si vous voulez. partir du commun, pour définir le propre, et donc voir le propre comme une modalité du commun. Alors de ce point de vue-là, évidemment, ça ouvre beaucoup de perspectives. Parmi ces perspectives, évidemment, il y a relativiser le droit de propriété conçu comme un droit fondamental parce que ça c'est un point important, euh, et il ne s'agit pas de militer pour un collectivisme, parce que ceux qui liront mon ouvrage le comprendront, euh, mais euh, il s'agit plutôt de dire que le droit de propriété n'est pas forcément un droit fondamental. Alors, euh, mais, bon, au fond, tout ça est abstrait, mais ce n'est pas abstrait, parce qu'il y a un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui euh, euh, comment dire, modifient, annulent certaines dispositions de loi au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre a euh, ça, c'est le premier, le premier point. Le deuxième point, ça pourrait être aussi de, de, de prendre davantage au sérieux ce qu'il y a de commun, y compris dans le propre. Par exemple, quand on parle toujours des, des entreprises privées, etc., on dit « on ne on peut, on peut rien faire parce qu'elles sont privées ». Oui, elles sont privées, il ne s'agit pas forcément de remettre ça en cause, mais en ce qui concerne l'industrie du médicament, par exemple, la façon dont les médicaments sont produits, où ils sont produits, en quelle quantité ils sont produits, ça a euh, une incidence importante sur le commun, sur la santé publique, etc. Et donc, il s'agit de trouver des politiques, euh, et de, de, de, de forger des politiques qui permettent une articulation entre le propre et le commun. Et, et ça, évidemment, ça n'est possible que si on admet la copossession du monde. Euh, on peut aussi euh, finalement euh, penser l'articulation du propre et du commun autour des biens communs environnementaux ou et je ne vais pas développer parce que j'en parle un peu dans mon ouvrage, et euh, également autour des biens communs sociaux, les services publics, etc., qu'on a tendance soit à abandonner, comme finalement étant du hors marché et ne produisant pas de valeur, soit à discréditer parce que mal géré et donc euh, euh, à gérer de plus en plus comme des biens privés. Or, il est intéressant justement d'étudier de, de, la spécificité du commun pour le gérer comme un bien commun. Il y a peut-être une gestion spécifique du bien commun qui est applicable à la question des services publics, des biens communs environnementaux et à, à certains aspects des, des, des biens privés dans la mesure où ils ont un intérêt fondamental, un lien fondamental avec le bien commun. Alors, c'est un, un axe de recherche émergent, hein, la, question, la question des biens communs et des communs. Euh, simplement, effectivement, on n'en parle peut-être pas suffisamment assez, alors ça ressurgit euh, au gré de l'actualité, justement, les biens socialisés, euh, notamment la question, la question des retraites, alors ça fait ressurgir, mais c'est comme, comme une sorte de, de, de, de, de réalité cachée qui ressurgit de temps en temps, parce qu'au moment où elle va disparaître, où elle est menacée, on se rend compte qu'on y tient. Mais précisément, ce n'est pas suffisamment conscientisé le reste du temps, parce que ce dont on est conscient, c'est plutôt nos intérêts privés, l'articulation des intérêts privés, la protection des intérêts privés, et donc au fond, l'organisation de l'ordre propriétaire, dont on part du principe qu'il est mutuellement satisfaisant, respectueux des, des, des volontés individuelles. En effet, hein, euh, euh, si vous voulez, quand j'utilise ce qui m'appartient, par exemple en allant acheter des choses, ben là, ma volonté est respectée. Euh, je, je, je décide d'acheter ça, ma volonté est respectée. C'est ce qu'on appelle la démocratie de consommateur. Donc si les gens voulaient que les choses se passent autrement, qu'ils consomment autrement, en gros, c'est un peu ça qu'on nous dit. Donc on, on concentre les solutions du côté d'initiatives privées euh, et du côté d'un ordonnancement de l'ordre propriétaire. Et du coup, on laisse de côté quelque chose qui me semble euh, aussi euh, fondamental, voire peut-être plus fondamental, c'est nos objectifs communs en tant que citoyens. Et ces objectifs communs en tant que citoyens, ils sont souvent minorés. On dit, ben, si vous avez des objectifs, changez vos modes de consommation, et puis vous changerez l'ordre du monde. Or, euh, non, il euh, y a une autre stratégie, qui est une stratégie politique, qui consiste à s'allier en tant que citoyen, pour, par des lois, parce que pour obtenir... Que plusieurs personnes arrêtent en même temps de faire une chose, on n'a rien trouvé d'autre que des lois, ben pas l'incitation par les marchés, pour obtenir par des lois de faire prévaloir leurs objectifs de citoyens, mais y compris sur leurs intentions de consommateurs. Parce qu'on sait très bien que quand on est consommateur, on n'est jamais à la hauteur de euh, nos volontés civiques, euh, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction en nous-mêmes, une sorte de schizophrénie entre le consommateur et le citoyen. Mais c'est pas une raison pour dire, bah ben, maintenant c'est le consommateur qui va tout faire, et puis ben, le citoyen, on s'en fiche. Euh, et ben je pense que de ce point de vue-là, il est important de redonner toute son importance à la volonté civique, c'est-à-dire à une démocratie digne de ce nom, dont il ne s'agit pas de limiter l'extension au nom de la préservation de la sphère privée, mais à laquelle il s'agit de donner toute son importance et toute sa capacité ordonnatrice.